Put the place up, don't yeah, we know? Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des perfusions. On va faire vraiment, on se reprend qu'il nous appelle l'effet Knacking, c'est normal gros. Euh, Aujourd'hui, on va donner notre avis sur Basic Fit. Maintenant qu'on est viré, on peut parler, c'est bon. Voilà. <rire> vous, vous connaissez le concept, lorsqu'on est assis, c'est une discussion entre Pimous et moi. Vous êtes là, petit shaker tranquillement, n'hésitez pas. Vous vous asseyez, c'est comme si on était assis à trois en fait. Voilà, vous kiffez. Euh, si vous avez des choses à rajouter à tout ce qu'on va dire. Commentaire. Commentaires, et si vous ne nous voyez plus après cette vidéo, c'est que nous oh, sommes en prison. Ça. Donc là, ouais, c'est PayPal, ça. les gars, pour nous aider. La cantine, tout ça, ça coûte cher. Oui, hein. Bref, <rire> qu'est-ce qu'on peut dire sur Basic Fit euh, Moi, j'avais vu une chose qui m'avait choqué euh, dernièrement c'est dans la nouvelle salle Basic Fit, ouais. ils mettent des poids qui sont là au niveau du soulevé terre. Voilà, c'est des bumpers, je crois que ça s'appelle. Ouais, ils sont larges comme ça. Donc au maximum sur la barre, on peut mettre 140, 140. kg. Imaginez-vous un soulevé de terre à 140 kg, les gars, c'est niveau euh, débutant, intermédiaire. voire intermédiaire. Ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, bah en gros, ils veulent soit virer les gens qui font trop de bruit à la salle parce que euh, les vrais beaux muscles, soit... Plus de en série, gros, un ah, Ouais, un, un vrai beau muscu pour moi, il commence à 160, 150, tu vois, il peut, mmh. peut s'entraîner. Un avancé dans les 170, 180, je dirais Donc soit ils veulent virer les beaux muscu des, des salles et mettre que des personnes lambda qui veulent juste faire du sport. Euh, soit c'est juste plus instagrammable. Euh, le mec, aussi, il, il, met, il, il, se met, ouais, il se filme avec une grosse barre bien remplie et tout. Et euh, du coup, ça leur fait un peu plus de pu. peut pour flatter aussi les goûts de ceux qui s'entraînent à basique. Exactement, parce que, en général, c'est des gens qui débutent ou qui connaissent pas trop notre. On va dire les termes, les gens qui s'entraînent à Basic Fit, pour 95%, ils sont claqués. On va ils, dire les termes. Ils, ils pratiquent claqués. pas la même musculation que nous. Voilà, c'est pas des Et euh, le fait de voir que leur bar est vraiment costaud, ça peut flatter leur ego, donc ça peut jouer aussi. On va dire, ils font du sport. Voilà, voilà c'est ça, c'est du, du sport. Donc, ils disaient que 95% des gens qui s'entraînent là-bas, c'est des mecs nuls. Ouais, euh, moi, je m'entraînais là-bas. Ouais, je sais. J'avais un très, très bon, bon niveau déjà. Mais on peut comprendre que vous choisissez cette salle, parce que la première des choses à faire quand vous êtes une salle c'est la, la proximité et les basic fit c'est l'avantage moi qui suis coach aussi j'aimais bien avoir ma carte basic fit comme ça si je me déplaçais j'avais toujours une salle à, à proximité il a des bons services t as le premium où tu peux inviter une personne tu la yanga ça coûte que 20 ça. euros si tu vas tout seul Donc, nous on va donner un hein, côté négatif mais il ya aussi des points positifs hein. on va en trouver on va, on va bien chercher euh, on mais on va nous c'est bien, bien il, chercher ce hein. Si nous dérangeait euh, dans, dans leur concept c'est que vraiment ils mettaient en dehors euh, les vrais go ceux avec qui ils ont commencé au final parce qu'avant la musculation c'était pas aussi démontré démocratiser qu'aujourd'hui et c'est les c'est les vrais vos muscles qui ont porté tout ça ouais. et aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils veulent s'en débarrasser dégager. Euh, donc voilà on parlait des points euh, importants pour choisir sa salle donc il y a la proximité ouais. mais après la proximité ça fait pas tout par exemple un mec avancé il va pouvoir s'entraîner à basique, Il n'y a pas de problème une ouais. fois que de toute façon tu sais t'entraîner on te donne une barre des poids tu vas t'entraîner ouais, même par sujet. terre tu mets tes écouteurs tu, tu vas t'arranger et c'est parti c'est ça pour un mec avancé il va pouvoir s'entraîner voilà un débutant ça peut être bien aussi pour commencer parce que c'est pas cher c'est à côté tu peux commencer là dedans c'est bien ouais, okay. c'est bien c'est quand t'es débutant tu vas à basique tu vas pas avoir des bodybuilders qui vont t'impressionner ouais. tu vas pas te sentir nul en fait vis-à-vis -vis des autres pratiquants euh, mais après moi ce que j'aime pas c'est que la basic fit tu te sens regarder à ouais, dire que tu regard. sois débutant ou expert c'est pas, pas une bonne salle parce que ouais tu te sens jugé donc si tu vas faire des grosses barres tout le monde autour de toi va s'arrêter pour te regarder et euh, si tu, tu fais n'importe quoi ouais, salle c'est pareil ils vont tous te regarder ils vont te juger totalement vrai enfin tu vas te sentir mal à l'aise d'être regardé alors que tu es débutant tu te connais pas grand chose et aussi euh, basic fit un des trucs euh, très chiants c'est aux heures de point, tu t'entraînes Ouais. Tu t'entraînes bon. Ouais, mais vraiment pas. En fait, parce que c'est partout pareil. Hein, tu vas dans les Fines Park ouais, à 17h. Si... Ouais, il y a à part les salles indépendantes, bien ouais. sûr. Mais euh, sinon, ça, c'est général. Mais euh, à basic fit. à, à n'importe quelle heure, il peut y avoir du monde. Mais à ah oui, 17h, c'est blindé. Genre vraiment, hein, t'as même ouais. pas un banc, t'as rien. Tu vas t'entraîner debout. Ou tu vas t'allonger à ça. terre si tu veux faire du développé. Ouais, non, c'est compliqué. Vous tournez à 4 et tout. Donc, pour progresser, c'est pas l'idéal. Euh, mais donc nous, on la, on la conseille, cette salle, hein, pour les débutants, pour les qui c'est bien, bien en dépannage non même c'est bien en dépannage d'avoir un basic fit si tu te déplaces ouais. tu peux t'entraîner après c'est un budget ouais. mais les expérimentés ils ils ouais, peuvent voilà. se permettre c'est leur passion il y a pas c'est ta passion ça te dérange pas de donner 50 par mois pour être inscrit à de trois salles exactement moi ça me dérange pas en tout cas euh, on parlait de points négatifs basic fit et regardez moi il y a un autre truc qui ah, me fait oui, chier aussi c'est à l'accueil c'est des commerciaux pour la plupart il y en a c'est des gros ah, qui s'y connaissent ils peuvent t'aider mais la majorité ça va être des commerciaux tu vas leur demander conseil ils vont te dire je suis pas coach voilà va là-bas va sur la machine là-bas l'air bien tu vois il y a aucun coach ils sont là pour faire la discipline Ouais, oh, T'as euh, bien ça. mis ta serviette, c'est ça. Pas de torse nu dans la salle, c'est ça. Commencer par à crier, c'est des trucs comme ça. Alors après, tu vas... après on peut comprendre que ça dérange ceux qui veulent juste pratiquer leur sport, mais faut pas faire de la musculation dans ce cas. Mais du coup, il se, ra se rapproche plus de plus en plus d'un Keep Cool, d'un Keep Cool, c'est ça. Donc euh, eux, ils essaient d'être entre Fitness Park et Keep Cool, euh, mais pour l'instant, ils... plus les années passent, plus ça se rapproche de Keep Cool. Et encore Keep Cool, ils ont des coachs à l'accueil, c'est vrai, et Fitness Park également. Ouais. Donc euh, pourquoi les gens vont autant à Basifit déjà, c'est parce qu'il a ce que c'est pas cher partout. Ouais, c'est cher et euh, ça c'est une bonne chose c'est un point positif euh, pour le sport pour la musculation parce qu'au final grâce à eux quand même on, là on n'arrête pas de les les, baissé, ouais. euh, les prix des salles ont baissé il y a de plus en plus de gens qui pratiquent euh, notre sport donc on peut partager avec euh, plus de personnes nous on, on a on peut vendre nos programmes à plus de personnes donc euh, pour ceux qui travaillent dans le sport c'est un plus quand même on, on crache sur basic fit mais ils ont apporté du bien euh, ouais, dans notre sport mais... mais moi ce qui me dérange c'était ça c'était surtout qu'ils viraient gros muscles enfin, après je vais j'ai envie de te dire 20 euros par mois oui c'est pas cher ce que tu veux mais ensuite le sport tu fais pour ta santé et normalement la, la santé tu comptes pas quand tu dépenses pour ta santé. Que tu donnes 20 euros ou 40 euros, ça doit pas te déranger parce que c'est pour ton bien. C'est ce que, cool, que je veux dire. Moi demain, après même, parce que je suis passionné, mais demain il y a une vraie salle cube genre, one fitness à côté. Oh mais c'est 50 euros par mois, mais je leur donne les 50 euros par mois. Mais prenez ah, mon argent, moi il y a pas de souci. Prenez mes sous. C'est rentable si tu ben vas oui. souvent. Pour les expérimenter. T'as envie d'y aller, tu vois. Mais après il y a des gens qui vont pas à la salle tous les jours, ça faut le comprendre aussi. Et juste, euh, on pratique pas de la musculation de la même manière ouais, et certaines personne voilà. Et euh, bah, juste basique fit on a commencé avec vous attention go muscu on est nombreux ouais. et là, la fidèle français il est en train de se réveiller euh, donc euh, voilà c'est on voulait parler un peu de tout ça parce qu'en plus on a eu une mauvaise espérance avait les... fait virer euh, okay. on ah. fait de la pub pour ouvrir donc euh, okay. si vous n'avez pas vu la vidéo on est parti en mario et lui dit euh, euh, faire un entraînement un basic fit et depuis on ne peut plus y retourner c'est pas pour ça qu'on fait cette vidéo hein, mais voilà au moins vous avez notre avis je pense que vous le partagez aussi si vous avez d'autres choses à rajouter c'est dans les commentaires que ça se passe ou sur le discord oui, qui oui. Sera en description de toute façon c'est simple vous cliquez sur le lien, que ce soit sur téléphone ou sur votre PC, ça va vous ramener directement sur le Discord ou sur l'application. Acceptez l'invitation et Merci. vous n'avez plus qu'à kiffer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si. N'inscrivez-vous pas. Ne vous inscrivez pas à Basic Fit. <rire> non, non. Comme vous pas. voulez. Ouais. Non, non. T'es débutant. Tu veux juste faire du sport. Va à Basic Fit. T'es débutant. Tu veux te mettre vraiment dans la muscu. Ne t'inscris pas à Basic Fit. T'es intermédiaire. Va pas à Basic Fit. T'es avancé. Va pas à Basic Fit. Lâchez un like. Merci d'avoir regardé la vidéo entièrement. Euh, C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio. Force et Fun.